Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Le Prawler attendu pour la 3.8 est le premier vaisseau Terravine que nous pourrons piloter. Tout comme le Banu, il faut donc créer de nouveaux codes esthétiques et définir le langage visuel de cette espèce. C'est pourquoi il reste encore beaucoup de travail. Regardons maintenant où en sont les développeurs. Ce que vous voyez est la version White Box du Prawler. Certains blocs ont été séparés pour que les développeurs puissent les manipuler plus facilement et régler d'éventuels problèmes. Concernant l'intérieur, les sièges du pilote et copilote sont modélisés, ainsi que la salle des composants. Dans cette salle, un bouton vous permettra d'ouvrir très facilement tous les panneaux et d'accéder aux éléments du vaisseau. Le siège du pilote est lui-même complètement isolé de cette zone, comme vous pouvez le voir sur cette animation. Le cockpit a lui aussi reçu une attention toute particulière, puisque les développeurs voulaient que le ressenti soit très différent des cockpits humains. Par exemple, tous les mouvements du vaisseau seront contrôlés par une seule manette, qui pourra se déplacer dans toutes les directions. Donc quand vous piloterez avec votre joystick, vous verrez tout un tas d'animations se jouées au gré de vos mouvements. Pour le design intérieur, les designers se sont inspirés de motifs arboricoles rappelant l'origine, sur obsidienne des Tevarines. Côté design, l'échelle n'est pas en reste, puisqu'elle aussi possède une très belle animation où l'on voit toutes les chaises se replier. Cet espace inclut également 4 postes pour vos soldats. Par contre, il reste encore toute la section arrière à terminer. Les sièges de saut doivent encore être placés et les développeurs doivent s'assurer que la trappe arrière jointe correctement. Une fois que tout cela sera fini, il restera encore beaucoup de travail pour placer les lumières ainsi que les textures. Pour construire Star Citizen, il faut les bons outils. Et nous allons en découvrir quelques-uns ensemble. Tous les outils ne sont pas créés par les mêmes personnes. Il arrive que certaines équipes possèdent un ingénieur spécialisé créant des outils spécifiques pour cette équipe. En ce qui concerne les outils principaux, nous pouvons les classer en deux catégories. Les outils liés à l'éditeur, aidant directement à la création du monde, et les généraux qui concernent l'optimisation du travail. Cela peut aller par des tests automatisés à la gestion des builds. Vous avez peut-être déjà pu voir certains de ces outils dans des ATV, comme CopyBuild ou DataForge. Qui permet de changer les caractéristiques d'un objet en temps réel sans avoir besoin de recharger les objets. Un des derniers outils en date à avoir été développé et qui devrait rentrer en fonction le trimestre prochain est un logiciel appelé Star Words. Ce gestionnaire de texte permet de régler beaucoup de problèmes, puisque jusqu'ici des logiciels tiers utilisant des solutions web étaient utilisés et ça va être très difficile à intégrer. Un logiciel interne est donc préférable et beaucoup plus ergonomique. Il pourra d'ailleurs être connecté à l'éditeur ultérieurement, permettant des changements en direct. De plus, comme vous pouvez le voir, ce logiciel est très important pour de futures localisations et permettra un travail plus facile pour les futurs traducteurs. Comme dit précédemment, un outil très important est le test automatisé, particulièrement avec l'intégration de Vulkan, qui diffère grandement de l'ancien système graphique. Et avec environ 20 builds par jour, les développeurs doivent pouvoir vérifier très rapidement si un build contient des erreurs graphiques. L'automatisation est très importante vu l'ampleur du jeu, il peut être très difficile de tout tester manuellement et ces outils permettent d'accélérer le développement. L'outil que vous voyez s'appelle Graphic Viewer. Il permet de comparer deux images et de détecter d'éventuelles anomalies grâce aux différences de pixels. Tous ces tests sont effectués dans un niveau conçu spécialement et qui permet d'avoir toutes les configurations possibles. Chaque technologie est séparée pour pouvoir détecter plus facilement les problèmes que sur un produit fini. Environ 180 tests peuvent être effectués en 2 ou 3 minutes. A chaque build, un test est effectué avant et après les changements pour vérifier qu'aucun problème n'est apparu. Une fois le test fini, le build peut être validé et déployé. Évidemment, tout ne peut pas être fait automatiquement et une intervention humaine est toujours obligatoire. Il n'en reste pas moins que beaucoup de temps peut être économisé. Et voilà pour ce dernier inside avant la CitizenCon. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien.